Boy, ben ben C'est Mathieu qui rit dans les bacs. Hey. Putain j'viens d'arriver, il y a une salle d'attente Pendant ce temps j'ai qu'à mettre la capote Comme ça on switchait comme l'album de Big Folie Putain j'imagine pas nos enfants écouter du Lorenzo Lucas qui s'imagine de sortir avec une connasse, Il y a Michel, c'est gros toxico qui il m'a à la piscine salle d'attente Salle d'attente salle d'attente Salle d'attente salle d'attente Faudrait bien faire des lances comme cobalaté voudrais drag Ruby, Lucara Salle d'attente salle d'attente Salles d'attente, salles d'attente, salles